Salut Tiros, J'espère que vous allez J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une moto qui commence à faire son trou, qui commence à aller tout doucement, qui monte en gamme tout doucement. C'est la Benelli Bene, PRK 702 ou 702 X. Hein. Il y a juste deux petites versions. Je tourne droite. Je ne personne, Alors euh, voilà, c'est une marque donc euh, chinoise et italienne. Bon, ça c'est plus chinoise qu'italienne maintenant parce qu'à la base c'était italien, Benelli, ça. C'est Elle a fait faillite, elle a été rachetée par un gros groupe chinois. Donc bon, euh, je, je crois qu'on dit sino-italien. Sino je sais plus vraiment si c'est chinois et italien. Euh, donc ça veut dire que la technologie euh, est italienne mais que l'assemblage, l'assemblage je crois se fait aussi en Italie, enfin de certaines versions, mais les pièces et tout maintenant sont fabriquées donc euh, en Chine, il y les choses vous bon montrant. Mais l'assemblage je crois se fait, euh, y avait, certaines usines sont en Italie, d'autres sont en Chine, donc ça dépend de la version que vous achetez, ça dépend, alors voilà, je crois que c'est ça. Hein. Un peu comme la mienne où les pièces et tout sont fabriquées au Japon et c'est assemblé en Thaïlande. Donc, voilà, C'est comme ça, ça dépend le prix de mon métier, alors que si je me prends la CD1000R, tout est assemblé au Japon. Chez eux, ça doit être pareil. Donc voilà, c'est une moto qui est, qui a, qui est un trail, hein, euh, qui n'a pas pour vocation d'être un trail off-road pur. Parce qu'on façon, vu la gueule qu'elle a, ça ressemble énormément à NGS. C'est une grosse, grosse aspiration à NGS euh, de BMW, avec une petite touche à l'arrière, la boucle arrière, et un peu sur le côté à une Ténéré 700. Donc, euh, c'est un peu pas un mix, ça. ça, je vais doubler. Euh... C'est une moto qui, euh, comment dirais-je, on ne peut pas dire qu'elle soit, qu soit moche, elle, est, elle, est, elle, a, elle, a, elle a son design propre, c'est ça que, que j'aime bien chez eux, c'est que c'est pas comme des marques, euh, des chinoises où ils font du repompage à mort, donc elle a, elle a, elle a, elle a, un, elle a un design propre, et on sent qu'ils poussent vers le haut, ils essayent de, de, de percer, voilà. C'est pour ça que Benelli, contrairement aux autres marques chinoises, j'ai tendance à être un peu plus indulgent, même si je n'aime pas du tout les fabrications chinoises, c'est du bâclage et, et leurs métaux sont de très mauvaise qualité, je vous en dirai en fin de vidéo pourquoi. Euh, mais Benelli, on sent quand même qu'ils font des efforts. Voilà. Ils font des efforts, ils essayent d'avoir des, des métaux qui sont quand même de meilleure qualité, ils essayent quand même de faire des assemblages de très bonne de meilleure qualité. C'est gentil de se passer. Euh, voilà, on sent que c'est une, une marque qui pousse euh, qui vers le haut. C'est ça que je veux dire. Ce n'est pas des gens qui se disent, comme ça se passé aujourd'hui, ce pas une marque qui se dit on va reposer sur nos lauriers et on va copier purement et bêtement les, les, les designs et avoir une fiabilité qui est euh, entre moyenne et médiocre. Eux, c'est entre moyen et élevé. Voilà. Contrairement aux japonaises c'est entre élevé et ultra. Là, c'est... Euh, <coughs> c'est entre moyen et élevé. donc voilà ça ça, ça ça je dis pas que ça vaut une japonaise, ou hein. une européenne mais on sent qu'il y a une évolution positive et euh, ils ne prennent pas les clients au départ euh, avec un petit contenu il y a tout le package électronique Tout, tout, tout, tout. bon l'écran TFT est un peu c'est même pas du TFT je crois hein. s'il est un peu moyen, bon ça n'est pas terrible c'est pas tellement fort chez les... ça ressemble un peu à une calculette bah tip top bon bah, ça va par contre ils lui ont mis une caméra de recul sur la moto alors euh, je vois pas trop l'utilité sur la moto mais bon, ça s'affiche sur l'écran, c'est la première moto au monde qui pouvoir faire ça donc euh, après je sais pas s'ils ont vraiment s'ils ont abandonné l'idée en cours de production mais je savais qu'ils devaient le faire et jusqu'à très récemment l'idée était toujours confirmée donc euh, à confirmer, à voir hein, vous me direz en commentaire euh Qu'est-ce que je voulais dire d'autre C'est des monter moteur de 700 cm3. il me semble que c'est un bicylindre. D'ailleurs, je ne me sens pas, c'est un bicylindre. C'est un bicylindre. Euh... C'est une, mo... une machine, on dirait, qui demande un petit peu plus d'entretien, c'est sûr, que les motos standards. Ça veut dire que le jeu sous le, le jeu soupape se fait un petit peu plus vite que sur une, une européenne ou une japonaise. Le jeu, le, le, le, la, la chaîne de distri, pareil. Mais voilà, c'est ah non plus, c est, c est, on va dire qu'il y a une immense évolution par rapport au départ chez eux. On le sent. que euh, j'en ai vu passer hein, des J'ai eu un TRK 700 comme ça, j'en ai un qui est dans, dans, mon, dans mon lotissement qu'il a. Euh... Il l'a acheté très récemment, c'est pas la nouvelle nouvelle, mais c'est celle de l'année dernière. Quand vous la voyez, c'était pas la moto de mer. pas du tout pratique c'est bien fini c'est propre les assemblages sont propres vu qu'il y avait une garé sur un parking je vais passer un peu plus doucement à pied pour voir à peu près comment c'était c'est vraiment c'est propre c'est honnêtement si je vous dirais pas que c'est une bénédiction, vous beaucoup plus envie de savoir que c'est propre c'est bien fini c'est nickel maintenant comme j'ai dit c'est une point d'interrogation, c'est les métaux parce qu'il faut savoir que les métaux chinois sont de mauvaise qualité, je vous le dis honnêtement, il y avait eu un rapport du Patagone qui ont dit sur la marine chinoise parce qu'on peut y la guerre avec Taïwan, vous allez voir est, ils ont dit que leurs métaux sont de mauvaise qualité, genre par exemple ça se traquait souvent, leur bateau carrément est obligé de ressouder, littéralement, <rire> c'est pas déconnant, quand vous faites une vidange avec une, une moto chinoise, j'en ai eu, donc parle de conséquences, j'ai eu des beurs de très bonne qualité j'avais la référence ycf quand vous faites la vidange sur une Honda vous avez un petit peu d'image vraiment c'est en dirait des petits vraiment des petits cheveux Juste un là quand vous faites sur une chinoise vous avez, vous en avez beaucoup plus c'est presque ça presque pas tous. donc ça montre que leurs métaux sont pas de excellente qualité de plus il faut vidanger beaucoup plus souvent pas comme là où on peut trouver 12 000, là-bas, c'est je pense que pour trouver une pénalité R4, d'ailleurs, c'est conseillé, ils le disent eux-mêmes, c'est tous les 6 000 km qu'il faut vous voilà, enlever. Donc ça ressemble pratiquement à un eux Ils annoncent entre 6 et 10 000 km, moi je vous dirais plus ce 6 que 10. Euh, voilà, la, la, chaîne, la chaîne de distri, chez la mienne, ils disent 30 000, mais en vérité c'est 60 000, parce que tous ceux qui l'emmenaient 30 000, la chaîne de distri ne pas du tout, ni le jour sous pas alors que chez les c'est tous les 30 000, et ils ont dit 30 000, t'as toujours y aller à enterrer, y aller à 30 000. Donc euh, voilà, ça reste une moto qui est pour quelqu'un qui n'a pas un budget élevé. C'est pour ça il vise, il vise cette, cette catégorie-là. Ça reste une moto qui je ne pense pas qu'il va vous lâcher. Maintenant, au point de dire, je vais la garder sur des années, des années, des années comme une BMW ou comme une BMW, ou une Honda ou autre. Non, je pense pas. Je pense qu'il va arriver à un moment où euh, ça, ça, voilà, ce ne sera pas dans une série exceptionnelle. Maintenant si vous vous contentez de rouler simplement sur la route avec un trail qui n'est pas trop intérêt, non, enfin bon, vous, vous comprenez vous savez mon avis. Enfin, quoi qu'il en soit si vous vous contentez de, de rouler comme sur la route, ça va le faire crème, il n'y aura pas de problème, je pense pas. Maintenant si vous commencez à dire je vais faire du off-road avec, mais je, là je pense que le, le, que ce soit le cadre ou d'autres fisseries et tout, elles ne supporteront pas, ça va vite, ça va vite péter. Ou ça va, ça va. Ça, je pense pas que ça va, ça va marcher bien longtemps. Là si vous voulez faire vraiment du off-road pur. Il faut vous orienter vers BMW euh, ou ouais, BMW ouais. non plutôt je dirais plutôt vers Yamaha pas que BMW c'est pas fiable mais c'est trop lourd c'est euh, plutôt vers Yamaha avec la Ténéré 700 Honda vers la Africa Twin quoi qu'elle reste très gourde aussi elle aussi bon, on vous dira les BMW Yamaha et Honda on va être gentil il euh, y a aussi il y a aussi Aprilia maintenant qui a la Touareg, et il y a, a, a attic' qui a des X, mais eux ils n'ont pas encore de retour assez long pour vous dire si c'est bien ou pas donc voilà j'en dis pas du mal je vous le conseille pas non plus, absolument. Mais pour quelqu'un qui n'a pas les moyens, il peut quand même, je pense, se lancer. Contrairement à d'autres merdes chinoises, ou là, ça peut pas du tout. Voilà. Comme les marques MASH ou d'autres de ce genre. Voilà. Allez, je vous souhaite bonne continuation. Je vous remercie pour votre fidélité. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour le référencement. C'est top et ça aide Je vous remercie. Ciao, ciao.